Hello tout le monde, aujourd'hui je teste une nouvelle chose puisque j'ai décidé de vous enregistrer une petite voix off pour vous amener avec moi en randonnée au Cap Fréel en Bretagne. C'est une randonnée que j'ai faite en octobre de l'année dernière, que j'ai adorée et surtout qui est super accessible. C'est Principalement du plat, et même quand il y a un petit peu de dénivelé, il y a des escaliers. D'ailleurs, c'est hyper bien aménagé tout le long. Vous allez le voir, mais il y a des escaliers, des petits pontons, des ponts, etc. Et j'ai trouvé ça super sympa. Moi, je me suis garée en bord de route parce que le parking du phare était payant et que je ne paie pas les parkings. Je vous mets le point GPS de là où j'étais garée dans la description. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai fait cette randonnée. C'est souvent quand je dois me garer loin que j'ai les meilleures surprises et j'en ai encore eu la preuve ce jour-là. J'ai mis environ 40 minutes entre l'endroit où j'étais garée et le phare. Mais je me suis beaucoup arrêtée pour filmer, pour prendre des photos et pour admirer. Il y a une vue de dingue tout du long, je vous conseille vraiment cette randonnée si vous allez au Cap Fréel, bien sûr ne vous garez pas n'importe comment, on respecte la faune, on respecte la flore, on respecte les locaux, s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, mais si vous trouvez euh, une place pour vous garer là, je vous conseille vraiment d'emprunter ce petit bout de GR34 et d'aller au phare à pied. Voilà, je vous laisse sur ces images. J'espère que c'est un format qui vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Des bisous Marie, voyage dans Rafiki, avec Morphée, Morphée, Iris et puis Lidji.